Un exercice de préparation mentale pour se relâcher Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance et auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver dans la description avec d'autres cadeaux Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo en suite. Et euh, j'avais envie de la faire euh, avec vous dans, dans cet esprit léger, puisque là, je viens de finir une très grosse semaine euh, de travail, le tournage vidéo. Et donc, bah, je voulais en fait profiter avec vous pour pouvoir faire un exercice de préparation mentale, pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir faire baisser la pression et pour pouvoir être simplement présent et se remplir en gros de bonnes choses. Ok, donc vous êtes prêts, on va le faire ça ensemble. C'est un exercice assez calme. Mais là, ce que je vais vous demander, en fait, c'est qu'on va prendre le temps de noter ensemble euh, tout ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie, toutes les choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Ça, c'est un exercice que j'avais fait à l'époque euh, quand j'intervenais avec des jeunes, en décrochage scolaire, du coup, qui, qui se plaignaient assez souvent. Je leur avais dit, OK, écrivez tout ce que vous avez. Alors, euh, des chaussures, à manger, etc. Et un toit, et... Euh, en fait en leur, en leur faisant noter ça euh, et bien du coup ils disent ouais mais monsieur c'est normal qu'on a ça en fait c'est normal qu'est okay, c'était une norme Et en fait ce que j'avais pris je leur ai demandé ok posez tous votre feuille là et j'étais arrivé j'avais fait chiaf j'ai chopé la feuille et je sais bah tu vois ça ça disparaît de ta vie tu te sens comment um, ah bah non mais là je me sentirais trop mal et tout euh, je serais pas bien et imagine deux jours après je te redonne tout ce qui est sur ta feuille bah je serais trop content ok donc euh, donc ce que tu es en train de me dire c'est tu es obligé de perdre ce que tu as pour pouvoir voir qu'en fait bah, ce n'est pas normal et c'était ouf ce que tu avais et c'était hyper bien ce que tu avais et du coup en fait une des clés euh, une des clés du, du bien-être ça va être d'arriver à désirer ce que l'on a déjà quand on arrive à désirer ce qu'on a déjà bah on va vers le futur en se, euh, en se focalisant sur du plein et non pas en allant euh, vers du manque et sur du vide donc là on va faire un petit moment ensemble où, où vous allez pouvoir mettre euh, voilà sur pause que ce soit la vidéo ou même cette journée et on va prendre ensemble le temps de noter tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui bon bah voilà l'idée c'est de noter au moins 10 choses et alors volontairement je ne vous les partage pas ce que j'ai noté puisque en fait, automatiquement, c'est automatique, il y a des, hein, une des probabilités pour que le cerveau compare. En mode, c'est mieux ou c'est moins bien, ah, mais lui c'est mieux, c'est pour ça qu'il a la gratitude, etc. Donc volontairement, je ne partagerai pas ce que j'ai écrit et euh, pour ne pas induire l'exercice. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre 30 secondes et on va poser après un ancrage. Vous pouvez penser simplement le pouce contre l'index et penser au mot, je sais pas, euh, gratitude, ou plaisir ou plénitude Bref, un mot qui peut venir comme ça ou pas. Et en fait, là, on va commencer à visualiser tranquillement tout ce que vous avez noté sur votre feuille. Et à un moment donné, je vous demanderai de prendre une bonne inspiration et sur l'expiration, simplement de faire votre ancrage et comme ça, à chaque fois que vous ferez ce geste et que vous penserez à ce mot, vous pourrez vous reconnecter immédiatement à cet état de bien-être. OK, vous êtes prêts Allez, c'est parti, donc fermez les yeux, Voilà, fermez les yeux, très bien. Génial. Moi, je vais le faire en même temps que vous. OK, super. Et concentrez-vous sur votre respiration. Et faites redescendre la respiration dans le ventre. Et vous pouvez sentir le ventre qui se gonfle. Et qui se dégonfle. Voilà, et de sentir que chaque muscle, sur les expirations, les muscles se détendent. Voilà, sentir les muscles, peut être des épaules, de la colonne vertébrale se détendre. Ok, génial, donc pensez maintenant au premier point que vous avez noté ou un autre point, peu importe, et peut être même d'autres points qui viennent en dehors de la feuille. Puis un deuxième point et commencer à vraiment dire waouh c'est top en fait d'avoir ça et de le désirer et de reconnaître que bah, c'est cool et tout le monde n'a pas ça vous prenez un troisième point Et un quatrième point. Voilà, et vous passez point par point tranquillement, jusqu'à ce qu'une partie de vous ressente que bah waouh, c'est top en fait, j'ai déjà de la chance. Je suis déjà un être humain chanceux. Il est déjà heureux d'avoir ce que vous avez déjà. Alors là, vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration et sur l'expiration, c'est comme si vous alliez pouvoir serrer le pouce contre l'index et puis ancrer ça. De repenser à ce moment de bien-être ou autre chose. Et sur voilà, prenez une bonne inspiration, et sur l'expiration, ancrer ce moment de bien-être. Dès que vous ferez ce geste et vous penserez à ce mot, vous pourrez immédiatement, facilement vous connecter à ça. Je vous dire que dans votre vie, c'est déjà top. Et en fait, le reste, ce qui, a, ce qui vient et ce qui arrive, c'est juste du bonus. Voilà, et puis ensuite, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez revenir ici maintenant, rouvrir les yeux. Ah super, vous étirez, baillez. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite de prendre ce livre, de commander ce livre, l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé dedans. J'ai mis euh, vraiment tout ce que j'ai euh, appris ces six dernières années. Il est vraiment complet. Et vous allez pouvoir vraiment bah, aller en profondeur sur tout ce qu'on voit sur ces vidéos YouTube. Et euh, si vous voulez aller encore plus vite, encore plus loin, bah, pensez à prendre un rendez vous euh, offert, à profiter d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe, puisque là, bah, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir une session euh, de consulting vraiment en face à face. Où vous pouvez aller, Vraiment mettre en place un plan d'action pour aller vers vos rêves et vos visions le plus rapidement possible. Et sur ce, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao